Vous allez bien Ça va. Ce soir on va faire une introduction un peu différente en attendant 6-4 qui a besoin de se chauffer. Euh, je vais vous proposer un petit jeu. Tous ensemble. Un hein. Viewer, euh, Zodiacademy, Academy, tout ça. Euh, vous allez kiffer, bougez pas, vous... ça va être le concept de ouf de l'année. All right, I'm gonna show you guys. I'm I'm in Pro League. me I'm uh, Mary. Oh Mary, really Du coup, euh, on va faire un truc en attendant 6-4 Salty Staff versus Viewer en, en, en préparation de match Enfin en échauffement En gros, ça va être mon équipe le Salty Staff Donc euh, Loubouf, euh, Loubouf Il euh, n'y a que lui que je connais dans le Salty Staff Désolé les autres, je ne connais pas Et Loubouf Et on va vous affronter, vous, 5 euh, joueurs Loubouf, allô. Ah, allô, Mary Oui, Loubouf Oui Oui, je... Euh, Est-ce que le Salty oui. Staff versus Viewer est prêt oui, oui, oui, ouais, c'est prêt. Ouais, euh, euh, on se recap vers l'autre intercom, je raccroche le téléphone. Hein. Ok, vas-y, bisous. bisous. Tu raccroches. Un, à trois. un deux, trois. T'as pas raccroché T'as raccroché ah, le... Aucun respect. J'ai un vitresiac. Vas-y, un vitresiac, on s'en fout. Dépêche-toi parce que si 4 t'arrives dans 30 minutes. Hein. <rire> je, veux oula, pas, oula. je veux pas mettre de... Pr... Mais pourquoi mes mains sont comme ça C'est bizarre. Regardez. Ok, bon les gars, salty staff versus viewer, on les atomise Je sens que je vais me faire scrimer. y Y'a personne qui a spawn côté bleu ah. Ah. Euh, je vais jouer... Smoke, pompe Parce que j'avais dit que maintenant j'allais être aux pompes Mais je n'ai qu'une parole ah ouais, ah ouais. Et pourquoi, pourquoi on voit ça là On doit pas voir ça non Oh, on a petit souci de fond vert. <rire> je t'ai eu. Ah Il m'a tiré là je me veux... Regardez comment je veux... on se fait un glace Avec... Avec... Avec... Allez, décale là oh. <rire> Allez viens me chercher, viens me piquer. Recommence. Viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens si t'as des couilles, viens si t'as des couilles, viens, bien bien, bien, bien, bien, bien, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, pas pas de t'as pas de viens, t'as peur. As peur, viens, pas le faire. Voilà. viens, viens, viens, viens, viens, viens, Bon, viens, viens, viens, Ah Mais pourquoi, pourquoi ça m'énerve Ah Je vais y arriver hein, m'en fous je sais que... Ah Ah Pas mal Mais dès que je m'approche, bim Je reviens dans le jeu, c'est bon je suis là Ils Et sont les où les Ils font quoi là Ça drone Drone le scade, Ah Oh bien ouais, je m'accueille, ça vous. Y'a un mec porte 1 encore Au niveau de la zone pompe, zone un... Ah mais... Partez ah. immédiatement, vous devez Avec tout ce bordel là, c'est quoi tout ce monde là C'est quoi ce bordel là Alors, mais non, c'est pas du tout ce que tu crois, mec. C'est non, c'est à aucun moment je leur ai dit de venir. Et c'est impossible de les retenir. Les mecs sont de force, ils m'ont pris en otage. Ils font, viens, on fait un salty viewer contre salty staff contre viewer. Et mec, je pouvais rien faire. Moi, j'étais en chasse aux théories, j'étais en train de m'entraîner tranquille, tu vois. Ouais bon c'est te crois Allez, pas. Et donc du coup, euh, on fait quoi Bah ouais on quitte, <rire> et on part. T'es chaud pour partir là bon, Ouais salut non, non, les bolos. Ciao ah, les c***** Ah j'adore les trous. j'adore les trous. Bon les mecs, road tout diamant, ok Donc je veux de la strat, je parle pas c'est ça Ok. Laisse moi le termine s'il te plaît dans ton cul. Non mais oh, son... oh et oh et oh et... Oui je sais c'est son, son, nom, son pseudo, pas, son... ça on s'en fout. Mais j'ai pas, pas insulté le monsieur. Donne. merci Donne. tu dis comme moi. Et chance tombe pseudo toi d'ailleurs là, donne. Attends, je vais jouer la fenêtre, je, oui. la donne. Il y a je vais un la fenêtre, Je vais jouer la fenêtre, donne. Je vais jouer la fenêtre, Don. Mais du coup, j'ai pas mon spawn qui Ok est... ici. Ça arrive, côté ventilation. Ouais. Oh. Oh. Ouh Le jäger, c'était calculé. Avec. Non mais quand on a, a fait un aim comme ça, on peut se permettre de tirer très très près de, de la tête de son coéquipier. Oh, 360 turns dans sa tête que je lui ai mis C'est qui le patron C'est Mary Wouhou Regardez ça Regardez ça Ah uh, Ben YouTube. Ouais j'ai ça C'est un peu, peu Y'en a un là-bas hein Attends, on La trappe électrifiée euh. Ouais, je besoin... suis sur site, j'ai sur site Je suis sur site J'arrive poulet, j'arrive Fais les trappes et tunnels Mais non c'est au top les gars, au top, top, la cavera là et Au tôt, top cavera Bah ouais bah là Oh putain je bah... elle, elle a drop à la trappe Elle a drop à la trappe, Buck oui, A la trappe ou ta drop Ouais voilà. J'ai besoin d'un Viens, je suis sûr un par Interrogation Info Putain les gars mais sérieusement mais les gars plus Allez c'est pas fini N'oubliez pas de prendre la Mira à tous les rounds C'est pas comme si je les replais tout le temps quoi En fait y'a que moi qui prends Mira c'est ça Et du coup quand je l'ai pas sur ce compte personne ne la prend Je comprends pas ça Je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas jouer Mira Ça va arriver dans les stairs là Il m'a fait peur Mais meurs p mais le mec oh, voilà. Il y en a un dehors qui va passer une On va sûrement drop B attention C'est une rattachement Ah j'ai pas le droit de rater ça a a contre contre. Il arme il est tunnel hein Tunnel oh, tu grotte pas, euh, Grotte c'est ça 15 secondes. secondes. Plus attention, je sais pas où ouais, il, je est. Je je il est. Il est mort, il est mort, il est mort. Je vais rentrer. Non, t'as pas besoin de rentrer, Mary. Ouais, excuse moi sors, sors, vite. Je sors, je sors. Tranquille, les gars. Le fail, oh putain, je le fais tellement. Tranquille, tranquille. Oh, je l'ai fail oh, trois oh, fois. Oh, tu vois, maintenant ma je suis pas habitué, pas suis habitué en encore. Ça va venir, mais je suis pas habitué à ma son Ah ouais. Ah ouais, non, non, c'est moche, très moche. Ah, oh, wow. ouais. Mais t'as pris Blackbird, t'as joué au bon endroit. Y avait juste pas besoin de rentrer en fait. Hein. Ouais, ouais, je, je sais pas pourquoi je suis rentré. Enfin bon, euh, ouais. sauf si c'est la merde à 15 secondes de la fin, etc. Mais bon, là, j'avais, je t'avais enlevé les Prismas, je t'avais enlevé tes petites tu T'as fait le tap du support, j'ai apprécié. J'ai un jackal qui me fait chier. C'est quoi l'animation C'est la flash Ouais, c'est la flash. Je suis chute. Bon, bah j'aurais vu personne à part le tature qui a mis sa tête vite fait. Non, je sais pas où ils sont. On rappelle sur B, non T'es sûr Non, non, personne on rappelle sur B. On rappelle sur quoi, dis-nous Balcon, balcon. Ah ouais en balcon, ah ouais, le A le, quoi le... en fait Ouais le B de balcon, le B de balcon, c'est ça qu'il voulait dire Pourquoi Jonas est écarté Bah parce qu'il a besoin de... Oh non je suis allé dire un truc dégueulasse Ouais je... c'est pour ça que je l'ai dit, pour voir si t'allais <rire> tomber dans le panneau Écarté écarté cuisses ouais. Ah grosse merde ma ch*** Bop oh, hop oh, oh, hop oh, oh, stop stop On t'épile Ouais Fais gaffe la Mira qui est sur... Bon bleu Ah T'es un monstre poulet. T'es rentré dans les toilettes Ouais. Bah j'ai l'intersection. Tu peux rentrer euh, DS Tu peux hein. Je suis tué de poulet. Je te prends la rota. Je te prends la rota. Vas-y, vas-y. J'ai besoin de la mer J'ai besoin de Non, non, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais toi FMX c'est quoi ça Jamais. Ah là y'a gars, y'a gars. Il est déjà plus loin est-ce qu'on peut toujours le faire le bug J'ai trouvé, on peut rentrer sur mes plantes. Ouais, j'arrive. Il est main. Ah euh... non, oh laisse-toi au top là, autour je pars. Oh mec, t'es cool, c'est horrible quoi, c'est pire que WAM. J'ai l'esca moi. Ça dépend, tu choisis. 20 secondes pour mettre les, les... les... les... les... les rooks. Hein. Ouais, j'ai oublié que j'avais rook C'est une classe oh, trop hein. difficile ou. Euh... Ouais, euh, non, bah le... hein ouais, ouais, non, bah c'est le mail, c'est 1 ouais, ouais, Oh. Je des infos sur les deux ouais, des infos sur de le dernier main. il est où 6 4 et regardez regardez les infos qui donnent pas quoi